Question métier à CFRH 8.167. OK, puis moi je vais vous souhaiter la bienvenue aux panélistes ainsi qu'à tout le monde euh, euh, des auditeurs. Euh, D'abord, euh, je, je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Dan en a fait référence, mais c'est simplement qu'il va y avoir effectivement une, petite, une conférence de M. De Marco. De Mar on va, va s'appeler par nos prénoms. Je vais essayer. Chez le, oh. <rire> de Marco Vinghander, qui est auteur du livre euh, que mentionné, euh, qui va nous parler un peu de lui et euh, qui va nous faire, euh, qui va nous expliquer enfin, euh, l'objet bon, de sa conférence. Ensuite, euh, on va avoir des réactions. On va vous demander des réactions, les, les, les panélistes qu'on a communiqué avec vous. On va demander vos réactions concernant le euh, L'exposé de, de Marco, pardon. Et ensuite, euh, on aura des questions. J'aurai peut-être des questions euh, où là, vous aurez peut-être plus à vous présenter, puis selon vos spécialités et vos, euh, et vos préférences, bien, vous exprimer sur la question du parcours métis, euh, du parcours historique des métis de l'Est du Canada et du Québec en particulier. pour aujourd'hui. <coughs> Alors, euh, quand on parle d'autochtonie au Québec et dans l'Est, on dirait que on dirait qu'on tombe un peu du ciel. On tombe dans un monde qui est peu connu. Euh, quand je dis peu connu, je dis peu connu de l'ensemble des gens, peut-être pas parmi vous, mais de l'ensemble des gens, de la population, des Québécois en général. Euh, on dirait un monde parallèle. Alors, ce monde parallèle-là n'existe pas. Euh, et euh, on a conclu un peu que les, les Québécois en général, peut-être aussi les Canadiens en, en Est, connaissent peut-être mal leur histoire. Et c'est un peu pour ça qu'on a pensé à, à faire ce forum-là. Alors, euh, l'objectif du forum, ce n'est pas compliqué, mais c'était de retourner à l'essentiel pour mieux comprendre l'autochtonie euh, québécoise, l'histoire du pays, euh, de ce territoire, à partir de ce que l'on peut savoir des écrits, des travaux d'historiens et de la tradition orale. Mieux comprendre le passé pour mieux envisager l'avenir. Mieux comprendre notre relation mutuelle, autochtone et québécoise, et Canadiens de l'Est, pour être en mesure de donner un sens réel à cette réconciliation dont on parle tant, sans pouvoir lui donner ni sens ni forme. Il est grand temps que des nuances se pointent avant que le tout soit pris pour acquis et consommé. Alors, je vous présente sans tarder et je cède la parole à Marco. Merci euh, beaucoup, Richard. Alors, ben, bonjour à tous. Euh, là, je n'ai pas la, la, la vue là, sur qui, euh, qui est dans, dans la salle avec nous, la salle virtuelle. Mais euh, donc bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Alors, mon nom est Marco Vingendard, l'auteur du livre « Le nouveau monde, oublié la naissance métissée des premiers Canadiens ». Et euh, ce livre, en fait, ce que c'est, euh, a été publié euh, l'année passée, en 2021, là, dans sa forme finale. C'est vraiment, en fait, une histoire populaire de la Nouvelle-France. Donc, le dernier à avoir écrit une histoire populaire au niveau de, de, de l'histoire de la Franco-Amérique, c'est Jacques Lacourcière en 1996. Et euh, donc, près d'une trentaine d'années plus tard, je pense qu'on était dû pour une mise à jour de, du récit national. Et euh, particulièrement par rapport à la place des Premières Nations, qu'elles ont occupé dans la capacité euh, des, des, des Français à prendre pied en Amérique et dans le récit donc, des premiers Canadiens. Alors, euh, ce que j'ai fait avec le livre, en fait, c'est parcouru près de 200 ouvrages, euh, donc des, des livres d'histoire, des, euh, des sources primaires aussi, euh, des, des articles de revues scientifiques. Donc, j'ai ratissé vraiment tout ce que je pouvais pour ramener de ce voyage, donc, une sorte de synthèse qui allait raconter ce récit-là. Et donc, c'est le livre là, que, qui, a, qui est né de, de cette démarche-là. Et aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment la thèse de mon livre, là, le cœur de, de la thèse qui, en fait, vise à révéler l'âme, dans le fond, de la culture canadienne depuis sa genèse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être canadien? Euh, je pense un petit peu à ça que d'être canadien dans le sens original du terme, euh, être franco d'Amérique, c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui, dans une sorte de, de, de survol un peu là, des, des éléments qui permettent de comprendre comment cette nation-là, cette culture-là, l'est née. Euh, il est né de la rencontre de deux civilisations, donc la, la, la civilisation française et la civilisation euh, dont autochtone d'Amérique du Nord. Alors cette histoire-là, euh, de mon côté, euh, à travers les démarches que j'ai faites, j'ai pu comprendre que euh, en fait, ça aurait dû être raconté depuis longtemps, euh, depuis plus de deux siècles, cette, cette trame-là de notre histoire, de notre récit national, la place des Premières Nations, et pour toutes sortes de raisons qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui, mais qui pourraient peut-être faire certainement l'objet d'un forum subséquent, ça a été oublié de, de notre mémoire nationale, ça a été un peu évacué de nos annales. Et aujourd'hui, c'est un peu de, de ramasser les peaux, les morceaux, puis de reconstruire le casse-tête, puis être capable d'avoir une vision claire d'où on vient. Quelle était ce, cette nouvelle France-là, cette société-là, qui était une, vraie, une véritable société multiculturelle, et qui étaient ces Canadiens, donc les premiers... Euh, descendants donc euh, des, des Français et euh, de, de, de cette rencontre de, de, avec les Premières Nations. Euh, donc avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, mm -hmm. il, y a, il y a quand même une certaine euh, mise en contexte que je veux mettre ici. Euh, C'est en fait les facteurs qui euh, permettent de comprendre pourquoi il y a eu une alliance franco-autochtone contrairement aux Britanniques, contrairement aux Espagnols, leur, euh, dont leurs avancées sur le continent s'est fait vraiment sous le signe de la, de la confrontation. La domination territoriale, la dépossession, et ultimement du génocide. La Nouvelle-France, c'est un autre récit, c'est une autre trajectoire et diamétralement opposée à la trajectoire euh, britannique, particulièrement, euh, où euh, il y a eu vraiment, euh, disons, très très peu de, de, de points de contact, de transfert, de, de disons, de, de, de, de, de rencontre dans le, dans le vrai sens du terme avec, avec les premières nations qui étaient sur les territoires qui étaient occupés par les Britanniques. On parle au départ de la Virginie, on parle aussi de la Nouvelle-Angleterre à partir de 1620 avec le, May, euh, le Mayflower qui est arrivé euh, donc, euh, à Plymouth. Alors, il euh, y, y a cinq facteurs euh, que, que je veux mettre sur la table d'abord euh, qui permettent de comprendre donc, pourquoi l'Alliance franco-autochtone, pourquoi les, la France est, donc, euh, est venue euh, en Amérique avec cette, euh, cette, cette stratégie-là pour prendre pied. Euh, on va faire un petit tour euh, très, très rapide. D'abord, euh, je ne vous apprends rien euh, aux gens qui connaissent déjà les, les bons bouts de l'histoire, c'est la traite des fourrures. Donc, euh, au, au 16e siècle, on sait qu'il y a eu des pêcheurs euh, donc, européens euh, qui sont venus pêcher là, dès le début du 16e siècle dans la région, dans le golfe du Saint-Laurent, avec les bancs de poissons de, de morue, la chasse à la baleine et euh, de ces premiers contacts. Il y a eu toutes sortes d'échanges qui se sont faits, une intensification au fur et à mesure que donc, le, le, le commerce grandissait. Et vers la fin du 16e siècle, la fourrure avait pris une, beaucoup de valeur sur les marchés européens et euh, donc qui de, de devenait en fait un incitatif pour euh, les, les commerçants européens pour venir échanger des marchandises européennes contre des fourrures euh, de, de l'Amérique la, du Nord. Alors la traite des fourrures, on comprend que c'est un commerce qui est... Il est très différent de, par exemple, de, de, des plantations de, de, de tabac en Virginie, des plantations de canne à sucre, des, euh, également des, des, des mines sur lesquelles on faisait travailler euh, beaucoup d'Autochtones, euh, particulièrement les, dans les colonies espagnoles. Alors, euh, la, la traite des fourrures, c'est un, un commerce qui exigeait ou qui demandait une sorte d'égalité entre les partenaires. On ne pouvait pas soumettre à l'esclavage, on ne pouvait pas abuser physiquement de l'autre quand on voulait obtenir de lui des fourrures en échange de marchandises. Donc, ça, ça impliquait le, dès le départ une sorte de partenariat qui euh, allait donc euh, forger, disons, le restant de la trajectoire pour euh, la suite des choses. L'autre élément, c'est le rapport de force c était en faveur des Autochtones durant très longtemps, euh, facilement jusqu'au 18e siècle, euh, donc dans la région euh, du nord-est de l'Amérique du Nord. Du nord. Euh, on sait que les… Euh, les, les en fait, c'est l'historien Alan Greer qui disait que les, les Français étaient arrivés comme une tribu qui est venu négocier sa place dans un écosystème de nations autochtones puissantes dont le rapport de force était en leur faveur. Alors, c'est dans un contexte comme ça que les Français ont pris pied sur le continent. Et dans ce contexte-là, si on veut être stratégique, si on se met dans les pieds des Français, on va comprendre que ce n'est pas par euh, l'imposition de sa volonté euh, à l'autre qu'on va être capable d'atteindre nos fins. C'est par une sorte de, de, de dialogue, une sorte d'alliance où on va être capable de travailler ensemble pour répondre aux besoins des, des différents groupes. Il y a l'hiver aussi qui a été un énorme facteur, euh, disons, d'humilité dans l'approche la, française. On sait que Cartier, là, dès, dès 16, euh, 1634 à 1642, ils ont tenté d'établir une colonie. Ils n'ont pas été capables, euh, à la fois parce qu'il y avait des, des relations très houleuses avec les Iroquois, à, à, à, à Stadacone plutôt, et, euh, et euh, également, ben, l'hiver a fait des ravages et il y a eu plusieurs tentatives après coup à la fin du 17e siècle, du 16e siècle plutôt. Euh, donc à l'île de Sable, au large de nouvelle écosse à Tadoussac. On connaît aussi l'histoire en, en Acadie là, de, de 16.04 à 16.07. Et ça a été des échecs, donc répétés. Et euh, donc ça, ça a amené euh, une compréhension pour les Français que si on voulait coloniser euh, de manière permanente la région, euh, ben, il faudrait être capable d'abord de, de, de s'y prendre de la bonne façon. Puis ça, ça impliquait d'avoir des bonnes relations avec les Premières Nations pour avoir justement un, un climat euh, propice, disons, à, à l'établissement de, de, de colons français. Euh, il y a également le courant humaniste, euh, donc, qui entourait la cour du roi Henri IV, donc, euh, entre 1580 et le 1610. Euh, donc, dans, dans cette période-là, il y a vraiment eu une sorte d'éveil à... à, à à embrasser en fait la nature humaine de tous les êtres humains sous le regard donc, de Dieu. Donc c'est une sorte d'humaniste catholique et euh, il y a donc sous la, la, la, dans, durant le règne d'Henri IV, il y avait cet esprit de tempérance et on voulait à, à travers cette colonisation-là, après des décennies donc, de, de guerre en Europe, de, de guerre civile, massacre de la Sainte-Barthélemy notamment, il y avait une sorte d'écœurantite de, de, de violence et de, de, de cruauté. Et ce courant humaniste disait un petit peu à répondre à, à ça et à essayer d'instaurer dans la manière de faire les choses, particulièrement dans le cas de la Nouvelle-France, quelque chose d'un petit peu plus humaniste. Et c'est dans cet esprit-là que Champlain se trouvait. Et pour, pour mettons, également faire donner un... Le survol de, des gens autour, Champlain est entouré de mentors. Euh, il y avait le, le, le philosophe Michel de Montaigne qui vient de, de ce milieu-là. Euh, René Descartes est né dans, dans cette période-là également euh, dans, dans ce milieu. Champlain a émané de ça, il a travaillé avec des gens comme Pierre Dugodemont, comme François Congravé et mort de Chasse notamment. Et tous ces gens-là étaient donc habités d'un esprit humaniste. Ce n'est pas, pas un humaniste qui était moderne, on s'entend. Et c'est un humaniste qui, disons, ouvrait un peu, un peu plus la porte à, à accepter l'humanité de groupes qui étaient jugés euh, très différents de, de nous. Et le dernier facteur qui est non le moindre, c'est Samuel de Champlain, qui euh, était vraiment un homme habité d'une passion pour le nouveau monde et vraiment d'un désir, d'un rêve de créer un nouveau monde en Amérique qui allait euh, donc, permettre à des groupes différents de cohabiter en paix dans un cadre d'une alliance commerciale où la traite des fourrures était en fait le moteur de tout ça. et C'est vraiment en fait le livre de David Hackett-Fisher, Le rêve de Champlain, qui est une biographie, absolument un chef dœuvre magnifique, qui permet de comprendre vraiment l'esprit de Champlain. Quand on sait qu'il a traversé l'Atlantique 27 fois durant sa carrière, de 1603 jusqu'à 1635 l'année de sa mort, à chaque fois, il a côtoyé la mort de près. Donc, c'est difficile, de, de, de, disons, de douter de sa sincérité dans son, dans son dévouement envers la Nouvelle-France. Et euh, dans, dans ce rêve-là, il a mis tout ses, toutes ses énergies, tous ses rêves, euh, tous ses, euh, tous ses, toutes ses aspirations pour être capable de, de, de mettre en place les bases de ce qui deviendra donc la, la Nouvelle-France. Alors, euh, parlant justement de Champlain, il va dire à deux, à deux occasions, euh, au cours de, de sa vie, quand il était en, en, en rencontre là, avec euh, les Inuits notamment, va dire « nos fils marieront vos filles, nous formerons qu'un seul peuple ». Alors ça, ce n'est pas une phrase légère, ce n'est pas une phrase qui, euh, qui, qui est banale, au contraire, c'est une phrase qui exprime une intention de créer une, donc, un peuple en Nouvelle-France qui allait être vraiment le fruit d'un métissage entre les Premières Nations et, euh, et le peuple français, les colons français qui, qui étaient sur le territoire. Alors, euh, si on va un petit peu plus loin dans, dans le temps, donc euh, à partir des années 1630, c'est là où il y a vraiment eu une, une, un effort de peuplement de la population. Je rappelle que, de, mettons, la, la Fondation de Québec en 1608 jusqu'en 1633, euh, c'était carrément une colonie comptoir, Québec. C'était particulièrement des, des commerçants, des marins, des, euh, des traiteurs qui venaient. Euh, des, des truchements également, euh, mais ce n'était pas une colonie de peuplement. On avait 77 euh, habitants à Québec en 1632, quand Champlain euh, en avait fait le, le décompte en 1633. Alors, euh, c'est à partir de, de la décennie 1630 que l'effort le, de peuplement a commencé de manière, euh, de manière consciente. Et ça s'est fait à petite goutte quand même, quand on compare par rapport au, euh, aux Britanniques. Et euh, ce qu'on comprend, c'est que les Français, en fait, la, la, la couronne française était frileuse d'envoyer des citoyens penser vers euh, donc des contrées nordiques qui étaient lointaines et que ça se fasse au détriment de la démographie française euh, donc en Europe et donc l'alternative ça a été de laisser partir des petits groupes de colons qui euh, allaient se marier donc avec les populations autochtones pour en faire des citoyens français c'était ça l'intention euh, au départ euh, quand on sait par exemple qu'au au euh, dans la décennie 1660 il y avait 6 euh, à 7 hommes pour une femme donc c'était en grande majorité des jeunes hommes qui étaient envoyés en Nouvelle France et ça, ça va donner un contexte très, très particulier. Et donc, on, on se disait dans, donc de faire des Français, des, des gens sur le territoire, des Premières Nations, mais on va réaliser en cours de route, les Français vont le réaliser de manière, disons, c'est pas quelque chose qui leur a plu, mais que l'acculturation, la donc on voulait franciser les Autochtones, on voulait les convertir, mais cette acculturation-là s'est faite dans le sens inverse, beaucoup plus que dans le, le sens souhaité. C'est-à-dire que ça a été euh, davantage, les, les colons français qui vont devenir des Canadiens se sont ensauvagés beaucoup plus que des, euh, les Autochtones qui se sont euh, canadienisés ou francisés. Et euh, donc, les, les Français, en arrivant sur le territoire, euh, ces jeunes hommes-là, ils découvraient des hommes, des femmes qui avaient des conditions physiques qui étaient souvent bien supérieures à eux. Euh, on s'attendait à des, des cultures primitives, mais au contraire, on, on réalisait que, dans le fond, les, les Premières Nations étaient des, euh, étaient des peuples euh, d'hommes et de femmes qui étaient faits forts, euh, qui, étaient, euh, qui étaient impressionnants du côté euh, de leur condition physique, leur capacité physique également. Alors, euh, tout ça a contribué, pour, euh, le, dans le regard de ces jeunes hommes-là particulièrement, euh, donc à une fascination envers les cultures autochtones, donc, l'attrait de la vie autochtone a séduit beaucoup de jeunes hommes qui, euh, qui venaient donc, dans la vallée du Saint-Laurent, dans les populations agricoles. Et euh, cette fascination-là touchait vraiment toutes les couches de la société. Euh, donc, on admirait la, la beauté physique carrément des, des Autochtones qui euh, était impressionnant. Euh, on, on, on avait on été par ce désir de liberté euh, contagieux devant les contraintes européennes dans la vallée du Saint-Laurent. Euh, L'enthousiasme pour l'exotisme des, euh, des manières autochtones. Euh, les, les Canadiens qui vivaient avec les, les peuples euh, les, les, dans les villages autochtones, ils se vêtaient de leurs mêmes habits, se graissaient les cheveux, participaient à des danses, mimaient leurs attitudes, euh, se mélangeaient à eux, criaient, chantaient, assistaient à leurs cérémonies. Ils allaient aussi pratiquer des rituels euh, païens. Et euh, donc, du 17e au 19e siècle, quand hein, les Canadiens se retrouvaient notamment là, en, en peuple euh, ou en, en pays autochtone, ça, c'est un fait intéressant. Ils se rasaient à l'approche des villages parce que dans les cultures autochtones, la barbe, le poil n'était pas, pas valorisé. Donc, on se faisait aux manières de faire autochtones beaucoup. Et donc, c'est vraiment, disons, un, un terreau qui, qui favorisait une sorte de, de métissage culturel qui est en train de, de s'opérer. Donc, ces jeunes hommes nés dans la vallée du Saint-Laurent de, de filiation euh, française, mais qui, qui habitent un territoire sauvage Évidemment, qui vont, euh, qui vont aller vers leur mentor, vers leurs guide, ceux qui connaissent les manières de vivre sur le territoire. Alors, c'est bien facile de comprendre qu'effectivement, il y avait une fascination profonde. Euh, donc, dans ce contexte-là, les jeunes hommes, euh, qui, euh, comme, quand, quand ils partaient donc, en voyage de traite ou quand ils, euh, ils partaient carrément simplement dans les bois, euh, d'une part, ils étaient en grande majorité, il y avait très peu de femmes dans la colonie. On sait qu'il y avait, en fait, l'âge moyen de la, du mariage était de 27 à 28 ans. Euh, donc, il y avait du temps pour ces jeunes hommes-là avant de, de rentrer, disons, dans, dans le moule de la vie conjugale. Il y avait du temps pour aller explorer le, le continent. Et donc, le, le, les bois, c'était donc un espace de liberté euh, dont, de, dont, dont il aurait jamais pu rêver dans, dans, dans la société européenne. Alors, euh, beaucoup de jeunes hommes vont venir, euh, vont aller au-devant des Premières Nations euh, par le, le biais, donc, de, de, du tra de la, de la traite des fourrures. Oui? Euh, Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Continue. D'accord. Alors, euh, donc, c'est ça, il y avait euh, donc, cette, euh, ces liens-là qui étaient établis, donc, soit des jeunes qui partent en, en voyage de traite, ou des, des jeunes qui partaient simplement à l'aventure euh, dans l'arrière-pays. Et euh, donc, vont établir des liens avec, euh, avec les communautés autochtones. Et euh, on peut aussi comprendre, au-delà de, de la paix et de la liberté, c'est aussi une question de, de survie. Parce qu'en étant lié à des, des, à des groupes autochtones, bien, la, la survie sur le territoire, l'implantation sur la terre d'accueil était d'autant plus euh, facilitée. Et Évidemment, bien, les femmes jouent un rôle absolument central dans ces rapprochements-là avec les, les, colons, les colons français et canadiens. Et euh, donc, euh, les, les Autochtones, les femmes pouvaient initier les hommes à leur mode de vie, leur ouvrir leur, les portes aussi du lignage de leur clan, de leur tribu. Et euh, bien sûr, dans le cadre de, de, des voyages euh, qui pouvaient être faits, euh, les femmes pouvaient apporter un soutien euh, inestimable, transporter les lourds effets, Ça avait piler le maïs, cueillir les baies, les fruits sauvages, recueillir l'eau d'érable, capturer le petit gibier, préparer les repas, trouver les plantes médicinales pour répondre aux, aux, petits, aux petits bobos, s'occuper du chauffage, euh, savaient aussi faire des mocassins, des mitasses, donc toutes sortes de, de, de, de pièces de vêtements qui étaient nécessaires pour survivre sur le territoire. Euh, L'entretien des canaux aussi. Et donc, euh, il, y a, il y a vraiment eu une sorte de... de, de en fait, la, la, la traite des fourrures est venue favoriser l'émergence de mariages mixtes, en, en bonne et due forme, entre Canadiens et, euh, et femmes autochtones. Et euh, donc, dans les sociétés autochtones, donc avec leur emphase sur les liens de parenté, euh, bien, beaucoup de communautés préféraient ce type de relation formelle avec les Français et avec la, la colonie française. En guise d'alliance, finalement, à des alliances commerciales. Donc, c'était une sorte de, de, de. des éléments qui s'imbriquaient les uns les autres pour, euh, finalement, constituer ce qu'on appelle cette alliance franco-autochtone. Aux yeux de, de ces hommes-là, donc, l'appel de l'Ouest est aussi un appel de la libido, donc, qui cherchait à s'exprimer euh, et où abondaient des femmes autochtones qui étaient sexuellement libres et accueillantes, parce qu'on sait que la notion de péché n'existait pas dans les cultures euh, autochtones. Alors, euh, les jeunes femmes célibataires étaient totalement libres de leur corps euh, et pouvaient jouir d'une liberté euh, sexuelle qui était totale jusqu'au mariage dans plusieurs nations. Et il y avait des, des, des, degrés de, des degrés de différence, mais cette, euh, cette liberté-là était, était sans commune mesure avec le monde européen. Euh, il y avait, par exemple, un rituel qu'on appelait le rituel de l'allumette, qui était euh, donc un rituel où euh, le jeune prétendant, elle euh, est trouvée dans la maison longue, dans les wigwams, donc la et avec euh, avec lui il avait une petite euh, donc une petite branche, une petite euh, une, une feuille ou euh, une, une allumette, on, on, le, le terme m'échappe, mais euh, était donc allumée et il se présentait auprès de sa Lusine et si elle l'acceptait donc dans, euh, dans son espace. Elle allait éteindre, elle allait souffler sur l'allumette et donc lui indiquer qu'il pouvait prendre place à côté d'elle. Si elle n'était pas intéressée, elle simplement elle remettait ses couvertures sur elle pour indiquer à, à l'homme qu'il qu devait retourner d'où il venait. Et donc, personnellement, moi, je trouve que ça, c'est des pratiques qui, qui, qui ont une, une finesse, une, disons, une manière de, de, de présenter les choses qui, euh, qui, sont, qui sont belles et c'est des, des, des rituels qui étaient très répandus au niveau de la Nouvelle-France. Euh, donc, euh, on, on sait que Mickey Mackinac, notamment, c'était un haut lieu euh, où il y avait des, des rencontres là, entre les, les différents groupes. La femme de chasse, donc, euh, qui, qui aidait les hommes, euh, les coureurs de bois, euh, à, donc, à survivre, euh, jouait un rôle très, très important, était carrément une sorte d'intermédiaire entre, entre deux mondes. Et euh, il faut savoir aussi que ça peut falloir dans le sens inverse, donc ce, ce libertinage, euh, dans le sens qu'il y avait aussi des hommes autochtones qui euh, certainement n'allaient pas dédaigner le, femme, le, le charme plutôt de, de femmes canadiennes quand ils se rendaient à des postes de traite pour venir troquer leur, leur fourrure. Alors, euh, tout ça, évidemment, on comprend que ça va donner lieu à des unions euh, et euh, inévitablement, qui dit union dit, va, dit aussi des, des enfants qui vont naître de ça. Donc, ce sera les, les premiers mythes euh, tels qu'on qu le conçoit qui vont émerger de ces, ces rencontres-là, et tout ça qui, euh, qui est donc motivé, euh, poussé par la, la traite des fourrures. La vallée du Saint-Laurent était donc à partir de la deuxième moitié du 17e siècle, était vraiment une sorte de carrefour culturel, et euh, le, le, la voie maritime du Saint-Laurent était, était donc la scène ou le, le, le théâtre d'un va-et-vient qui était constant entre le Canada, donc la vallée du Saint-Laurent et les pays d'en haut, donc ce qui était à l'ouest de Montréal. Et euh, donc, euh, on a vraiment affaire à un, un carrefour culturel. Il y avait les, les autochtones domiciliés. Alors, euh, ça, c'est des, des groupes qui étaient venus s'installer autour de, de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal, euh, en commençant par les Wendat en 1650, après, euh, disons, la, la, la dévastation des Grands Lacs par la Ligue des cinq nations Iroquoises. Donc, ils sont venus s'installer autour de Québec. Il y a eu un certain, un certain nombre de, de Wendat réfugiés qui sont allés vers l'ouest, qui sont devenus les Wendat. Euh, il y a eu des Algonquins, il y a eu des, des Abénaquis aussi qui sont, sont venus s'installer autour de Trois-Rivières. Donc, on connaît la, les communautés de Wolinac et Odanac aujourd'hui. Il y avait des, des Algonquins à, à la pointe... Euh, Pointe-du-Lac, donc près de, de Trois-Rivières et autour de Montréal, à partir de 1667 euh, 16, et 1684, il y a eu une, une importante, disons, vague euh, de, de nouveaux arrivants qui venaient de l'Iroquoisie. Euh, donc, euh, des, des, des gens qui sont venus s'installer autour de Montréal, d'abord euh, s'attaquer euh, d'abord plutôt euh, Kanawaki, Kanesatake et ensuite Akwassasne. Alors ça, c'était des communautés autochtones, on disait domiciliées, et euh, c'était vraiment ces communautés-là qui étaient à proximité des, des, des établissements français constituaient le, le Canada. Alors, c'était vraiment des, des, des acteurs euh, tout à fait centraux de ce que c'était que la, la, la société euh, de la Nouvelle-France. Évidemment, ces groupes-là étaient pleinement autonomes, euh, étaient des alliés militaires également des, euh, des Français et des Canadiens dans leur, euh, dans leur rivalité contre les, la Ligue des cinq nations iroquoises jusqu'en 1701 la grande peine de Montréal mais également contre ou évidemment contre l'ennemi britannique donc dans ces communautés là c est, c est, les autochtones domiciliés étaient des trappeurs des commerçants des voyageurs par exemple les Iroquois vendaient leurs canots qu'ils fabriquaient eux-mêmes dans la dans la colonie ils vendaient le, le, la viande de gibier qu'ils allaient chasser parfois euh, leur sucre de récolte également. Il y a par exemple Père le biologiste suédois, qui disait que les Iroquois de Kanawaki apportaient plutôt leur belle courges au marché de Montréal tous les jeudis soir pour leurs clients habituels. Alors, il y avait de, de, ces, de, ces, de ces, pas de ces rituels, mais de ces routines, en fait, euh, donc euh, toutes les semaines euh, où les, les gens avaient leurs habitudes de, de consommation, puis les, les peuples autochtones euh, domiciliés faisaient partie, étaient partie intrinsèque de ça. On partait en, en partie de, de chasse et de pêche. Donc, euh, par exemple, la on pêchait l'anguille à Québec euh, et on faisait ça souvent ensemble. Dans la région de Montréal euh, et, et, euh, et ailleurs, on fréquentait parfois les mêmes couvents, les mêmes collèges, les mêmes écoles. Par exemple, le, la montagne, la colline de la montagne qui va devenir Canisattaque euh, après quelques déplacements. Des fois, on, on, on fréquentait également les mêmes paroisses euh, parce que beaucoup de, en fait, les, les Iroquois... Particulièrement, euh, beaucoup s'étaient convertis au catholicisme. Ensemble, on honorait les lieux sacrés autochtones quand on, on, quand on y déposait du tabac. On se réunissait souvent dans les tavernes, les auberges, les cabarets. Et euh, dans ces lieux-là, les Canadiens et leurs compagnons autochtones euh, allaient se retrouver pour trinquer, pour euh, joyeusement jouer au billard, jouer, jouer, jouer aux cartes. Il y avait régulièrement des visites de, de délégations, euh, des, des délégations diplomatiques, des partis de guerre qui venaient des pays d'en haut pour venir rencontrer les dirigeants de la colonie. Donc, dans ce va-et-vient-là, il y avait constamment un, un trafic euh, où les gens venaient les différents groupes pour euh, donc, faire des suivis sur, euh, sur les, les, les, différents, euh, les différentes interactions qu'il pouvait y avoir, euh, particulièrement la, la traite des fourrures qui est toujours, euh, qui est toujours en, en filigrane derrière ça. Euh, les commandants de les postes de traite, les officiels, euh, donc invitaient souvent aussi leurs, les chefs autochtones à leur table pour des festins. Donc, c'est une façon d'abord d'impressionner, de charmer les invités, euh, mais également pour, euh, évidemment, dans le but d'en faire des alliés. Euh, L'hiver, euh, lorsque les Amérindiens ou les, les, les Autochtones euh, donc, du voisinage quittaient dans leur village pour aller euh, chasser, dans, les, dans leur territoire de chasse, bien, souvent, il y avait des Canadiens qui, euh, qui les accompagnaient. À l'intérieur même des forts dans les pays d'en haut, donc à l'ouest de, de, de Montréal plutôt, les Autochtones pénétraient dans les, dans les forts pour des séances de troc, des danses, des, des, des festivités, festivités rituelles aussi. Alors, il y avait vraiment une, une, une myriade d'interactions entre les différents groupes qui étaient à la fois des, des, des partenaires commerciaux, des alliés militaires également. Euh, donc, euh, autour des postes de traite, on travaillait, on avait des travaux de construction où chacun euh, mettait la main à la pâte, euh, donc des, des, des sorties de chasse, de pêche, des sorties en canot. On chantait, on dansait ensemble lors des fêtes, on transpirait pêle-mêle aussi dans les loges de sudation. On, les Canadiens ont beaucoup euh, embarqué dans, dans cette, euh, ce type de médecine-là. Euh, souvent, on se mesurait aussi au jeu, euh, au jeu de la crosse, On faisait les courses à pied, ça c'était très populaire à l'époque. Euh, il y avait aussi, donc, quand, en fait, quand un chef autochtone s'approchait d'un poste français, on, en guise de respect, on faisait retentir, on, faisait des, on déchargeait les, les canons, on les faisait tirer en, en, en son honneur. Donc, une sorte de, de protocole là, pour, pour accueillir de manière diplomatique les, les chefs autochtones. Il y avait des, des échanges de politesse qui étaient continuellement entretenus entre les, entre les camps. Elle avait la foire annuelle de Montréal également, donc euh, tous les étés c'était entre 500 et 1000 euh, membres des, des Premières Nations qui venaient euh, donc à Montréal pour euh, échanger leur fourrure, donc dans des termes qui étaient souvent plus avantageux que ce qu'ils pouvaient avoir quand c'était les coureurs de bois qui allaient au-devant au, au d'eux. Et euh, donc dans, dans, ces, euh, dans, dans cette période-là de l'année euh, qui devait être assez, euh, assez exotique et assez euh, impressionnante, en fait on venait un peu partout dans la colonie pour être témoin de ça. Donc, euh, les, les embarcations arrivaient, les embarcations autochtones arrivaient là, au mois de juin et il euh, y avait des, des différents convois qui arrivaient jusqu'à la fin de, de l'été. Euh, on s'installait sur le bord du fleuve, on, on, on, on mettait en place nos, euh, nos camps et là, pendant plusieurs semaines, la ville devenait une sorte d'arène cosmopolite, grouillante où on se, on se croisait, on s'accordait et on, on, on, on commerçait ensemble. Il y avait des interprètes qui s'assuraient de, de permettre aux gens de pouvoir communiquer quand c'était nécessaire. Donc, il y avait vraiment là, une… une c'était bouillant de vie, une vie multiculturelle qui, qui se produisait. Et euh, donc, euh, le, le déclin de cette foire-là est un petit peu plus manif manifeste au 18e siècle, au fur et à mesure que les, les, les coureurs de bois ont commencé vraiment à, à se déployer de plus en plus sur le, le territoire. Donc, c'était moins nécessaire pour les Premières Nations de, dé, de se déplacer à Montréal. Ça a été, là, durant plusieurs décennies, là, une, une sorte d'événement annuel. Et euh, donc, les, les, les, euh, les Premières Nations et, et demeuraient vraiment était une sorte de présence euh, quotidienne dans la colonie, à travers le va-et-vient, venant des, des, des pays d'en haut, puis à, à, aussi de par la présence des, des peuples, des, des communautés autochtones domiciliées autour de Montréal, Trois-Rivières et Québec. Alors, tout ça pour dire donc qu'il y avait vraiment là, une sorte de, de, de un carrefour culturel, la Nouvelle-France, la deuxième moitié du XVIIe siècle jusqu'à la fin. Et euh, donc, dans ce, dans ce carrefour-là, évidemment, il va y avoir toutes sortes de transferts culturels qui vont se faire, beaucoup plus, du mettons, de, du monde autochtone vers le monde canadien que dans le, dans le sens inverse. Alors, euh, par exemple, au niveau des transports avec les canaux, les raquettes, les toboggans, au niveau de l'habillement... Euh, le mocassin, euh, donc les, les, les chaussures, les jartelles, euh, les ceintures à la taille, c'est des éléments, beaucoup d'éléments en fait, du costume autochtone qui était importé dans le, le costume de, de l'habitant dans la vallée du Saint-Laurent qui était aussi en même temps, euh, qui était un habitant, il était souvent aussi euh, un, un voyageur, un coureur de bois. C'était souvent les, les, mêmes, les mêmes personnes. Au niveau de l'alimentation, donc on ne va pas faire une énumération de tout ce qui est, veut faire euh, l'objet de, de transferts culturels, mais euh, donc, dans la manière de préparer la nourriture, toutes d'aliments, le riz sauvage notamment, qui, euh, qui était donc euh, des, des transferts, des emprunts culturels euh, autochtones, la chasse, la pêche. donc On a appris à, à connaître la répartition, répartition de la faune sur le territoire. On a appris les Autochtones, les, les, les techniques de chasse de pêche, les larmes, les appâts, les pièges, l'art de caler. Euh, les plantes médicinales, euh, donc euh, on, on sait par exemple qu'il y a cette dame, Catherine jérémy au 18e siècle, qui était une, une herboriste très reconnue à l'échelle euh, de, de la communauté européenne euh, des herboristes et elle avait donc une, beaucoup, beaucoup de, de travaux qu'elle avait réalisés euh, en, en travaillant avec les, les peuples autochtones pour connaître leurs secrets donc, au niveau des, des plantes médicinales. Juste un fait que, que je, je me permets de mentionner, c'est que donc, les, les travaux de, de Madame G Catherine Jérémy dorment en ce moment dans le muséum d'histoire naturelle de Paris et euh, semblerait que ça n'a pas été exhumé depuis, euh, depuis ce temps-là. Alors, il y aurait certainement beaucoup d'éléments, de, euh, de, de, de, de, des, des éléments de connaissances sur les plantes euh, donc, euh, indigènes euh, au territoire qui dorment dans les, dans les voûtes d'un musée à Paris, euh, celle de celle de Catherine Jérémy. Alors, euh, des, des choses assez intéressantes à savoir, la, la médecine autochtone était aussi fortement valorisée dans, les cultures, dans la culture canadienne. Donc, le recours aux guérisseurs euh, autochtones, c'était partie vraiment du vivre ensemble à l'échelle de la colonie. La, la, la, la culture, le folklore, euh, donc, était imprégné également d'une autochtonie. Quand on pense, par exemple, à la légende canadienne de la Chasse Galerie, qui était d'abord un thème ou une sorte de, de motif là, européen. Et qui est venu intégrer le, le canot et la figure du coureur de bois dans, dans, dans son récit. Donc, j'ai parlé de la crosse tout en, tantôt, il y a aussi les jeux des osselets, il y a toutes sortes de jeux euh, qui sont venus, qui ont été importés, disons, dans, dans la culture canadienne, qui avaient des origines autochtones. Euh, le français canadien aussi était rempli de, de mots euh, d'origine autochtone. Il y a toute une toponymie également qui vient avec ça. Donc, euh, je peux nommer quelques noms. Boucan, Pitoun, Wapiti, Pichou, Pécan, Atoka, Masquinongé, Tomahawk, euh, Mocassin, Donc, ça, c'est des, des termes euh, autochtones au niveau de la, la, la toponymie. Euh, Québec, euh, Saskatchewan, Toronto, Mistassini, euh, Winnipeg, Abitibi, Témiscouata, ou euh, Shawinigan. C'est tous des mots, donc, euh, qui ont une origine autochtone. Puis, il y, y a un fait également qui... Est, de le mentionner, c'est qu'en 1912, la Commission de géographie du Québec, euh, qui était encore, ou euh, qui était à cette époque-là, donc euh, profondément soucieux de ne pas trop être associé au monde autochtone, euh, bien, a décidé de supprimer des milliers de noms euh, autochtones dans la, la, la topographie ou la, la, la toponymie euh, québécoise par souci de civilité. Alors, euh, c'est venu donc enlever une partie de, de, de cet héritage euh, qui existait, euh, qui, qui venait directement donc, du monde autochtone, pour nous, être capable de se référer dans le monde naturel dans lequel on évoluait, quand je parle de nous, évidemment, les premiers Canadiens. Euh, il y a des langues hybrides qui ont émergé de, ces, euh, de cette cohabitation-là avec les peuples autochtones, euh, les sortes de pidgin qui, sont, qui ont émergé évidemment dès le, le 16e siècle. Là, euh, pidgin, qui est une sorte de, de langue, improvisé, qui emprunte des, des, des langues des, deux inter, des, des différents interlocuteurs pour te donner des, des moyens de communiquer. Il y a évidemment le michif qui est une langue en bonne et due forme, qui emprunte à la fois au cri, au français et euh, je pense à la siniboine aussi. Euh, donc euh, ça, ça évoque une profonde cohabitation, une profonde non, intimité dans cette cohabitation-là. Et euh, peut-être en terminant au niveau de, de, des éléments, de ces sources de métissage, un peu le, le sujet ou le, le, le cœur de ma thèse. Eh, il, sur le front, le front militaire, plutôt, donc en tant que frère d'armes sur les champs de bataille, ça a été un vecteur également extrêmement puissant de métissage qui sont venus forger la, la personnalité des Canadiens. Euh, donc, il y a de nombreuses opérations militaires qui ont été menées conjointement euh, donc euh, lors d'occasions qui étaient euh, à la fois marquantes et, et, et, et prolongées. Alors, euh, il, y a, il y a évidemment euh, la petite guerre qui, qui, qui est euh, le fruit donc, de, cette, euh, de ce métissage-là, la guerre de guérilla, parce qu'en Europe, on sait que la guerre se pratiquait avec des grandes armées qui étaient hiérarchisées, qui s'affrontaient en rangées face à face là, sur immense champ de bataille. Euh, donc, les, les troupes étaient stratifiées selon des castes, les postes de direction étaient réservés aux nobles. Et là, on se battait un peu comme, comme dans des parties d'échecs, tandis que la, la guerre à l'Amérindienne, disons, à la manière autochtone, la guérilla, euh, elle reposait davantage sur l'autonomie, la mobilité du, du combattant. Et donc, euh, les, les, les combattants en Amérique euh, étaient beaucoup plus euh, beaucoup portés vers, justement, la, la, ce qu'on appelle la, la petite guerre, euh, où on, on avait vraiment là, la, la capacité de, de, de bouger, d'affronter de souvent des, des groupes, des, des, des armées, des, des, des détachements qui étaient beaucoup plus nombreux, mais en forêt, à, à cause de, ces, euh, de cette approche-là, où on était très furtif, tout ça, bien, on était capable de, souvent de, de vaincre des, des armées beaucoup plus, euh, beaucoup plus nombreuses. Et euh, donc, c'est ça, dans, dans la, la milice canadienne, en fait, c'est à partir de, de là, ou là, dans, dans, ce, dans cet espace-là, que ce métissage, disons, militaire s'est opéré. C'est dès 1669, là, le, le, le roi Louis XIV, ils mettre en place, ils ont décrété que les jeunes de 16 à 59 ans parmi la population canadienne devaient joindre la, la, milice, la milice canadienne. Et euh, donc, euh, les, les Canadiens ont appris les voies de la guerre à travers euh, donc les, les enseignements et les, les entraînements euh, des Premières Nations. Euh, petite parenthèse, c'est surtout au niveau, euh, où le, le point de départ de, de, cette, de ce métissage-là est vraiment issu de, du conflit franco-iroquois. Donc, à partir là, de 1680, 1684, quand les Iroquois ont, ont repris le chemin de la guerre contre, contre les Français, euh, c'est là où les, les, les miliciens canadiens euh, ont été euh, formés par les, les communautés autochtones domiciliées dans la manière de, de répondre à ces agressions-là. Et euh, au fur et à mesure que les Canadiens vont, vont intégrer ces, ces manières de faire, euh, bien, on va en venir à, à même imiter des, des rituels de guerre autochtones. Donc, avant d'entreprendre une expédition, en territoire ennemi. Les Alliés euh, pouvaient passer plusieurs jours en festin de guerre. On allait, durant ces périodes-là, là, faire la danse du Calumet, où on frappait le poteau, donc avec un tomahawk, en vantant nos, esprits, nos exploits guerriers. Et euh, souvent, au moment de l'assaut, les Canadiens, comme les, les peuples ou les, les guerriers autochtones, entonnaient le, le, le cri de guerre. Euh, et euh, évidemment, on sait là, que la, la France, quand elle, était, euh, bon, donc, elle dirigeait les expéditions contre l'ennemi, Bien, souvent, c'était des détachements qui étaient ce qu'on disait hybrides, alors des, des soldats français qui étaient donc de l'école européenne et qui étaient entourés dans, sur les flancs de guerriers autochtones ou souvent de, de, de militants canadiens qui étaient aussi, souvent des coureurs de bois qui maîtrisaient donc cet art de la petite guerre. Alors, c'était vraiment là, une, une force militaire que ça constituait, euh, ces, ces, ces gens-là, cette, cette alliance, et euh, ça a permis... Donc, de, de, de défendre le pays jusqu'en jusqu 1760 euh, et, et de le défendre contre un ennemi qui était, quand on parle de l'ennemi britannique, qui était 20 fois plus nombreux. Donc, les exploits guerriers qui découlent de, de ça, de, ce, de, de, ces, euh, de, de cette capacité à défendre le pays en tant que frère d'armes sur les champs de bataille, euh, c'est un exploit qui est euh, encore à ce jour, à ma connaissance, euh, donc dans l'armée canadienne qui est honorée. Donc, l'exploit le, le, guerrier que ça représente est, euh, est reconnu même par l'armée euh, canadienne-anglaise euh, aujourd'hui. Euh, et euh, donc, un petit exemple aussi là, qui est un petit peu plus de l'ordre, euh, un petit peu plus précis et concret, c'est que durant les, les périodes de guerre contre les Anglais, les autorités françaises euh, donc, encourageaient euh, des raids qui étaient menées euh, dans les, les colonies ennemies et euh, ce des situations qui se répétaient là, à répétition durant les, les quatre guerres impériales qu'il y a eu, entre 1688 et 1760, euh, avec les Anglais, bien, on, on se réunissait, par exemple, on se retrouve à, à Trois-Rivières, donc 200 miliciens, 3-400 guerriers, euh, Benaki, Iroquois, Wendat, et là, on, on, on se disait, on, on était, mettons, au mois de janvier, avec nos, nos chiens, nos toboggans, nos, nos vivres, nos armes, et là, on allait partir, par exemple, dans la région de Québec, pas de Québec, mais de Boston. Donc, si on pouvait franchir, là, des, mettons, des, des centaines, voire des milliers de kilomètres euh, dans la neige en plein hiver pour aller semer la terreur euh, dans, les, euh, dans les colonies, dans les, les villages, les établissements anglais, de la Nouvelle-Angleterre, de la colonie de New York. Et partout où ils passaient, ils semaient la terreur euh, et ils obligeaient les, les autorités coloniales à disperser leurs troupes pour être capables de parer à la menace. Et rapidement, l'efficacité des, des miliciens, voire leur brutalité, va devenir légendaire euh, chez les voisins anglais. Et euh, ils vont amener venir à, à craindre euh, les, les Canadiens, les guerriers canadiens les, et, et, et autochtones autant que, autant que les guerriers autochtones, finalement. Euh, et même. C'était tellement, euh, mettons, euh, à certains égards, inégal, disons, ces, ces forces en présence que les Canadiens en sont venus à être carrément un peu enorgueillis euh, et euh, donc à se moquer euh, des, des Britanniques qui, qui étaient dans le fond leurs grands rivaux sur la scène nord-américaine. Euh, donc cette, cet orgueil-là va malheureusement euh, dégringoler quand, quand l'ennemi britannique va, va ramasser le, le continent. Mais c'est quand même intéressant et important de savoir que la balance du pouvoir pas toujours été euh, donc en faveur de, de, des armées britanniques. Euh, il y avait évidemment le scalp euh, également qu'on pratiquait, euh, la, la torture qui faisait partie aussi des, des, des de réalités coutumières dans l'univers euh, guerrier autochtone. Euh, et euh, donc, euh, il, y a, il y a le gouverneur Frontenac qui est beaucoup d'observateurs. Qui disait que la petite guerre des, des guerriers canado-autochtones euh, était considérée comme l'atout principal des Français face à leurs rivaux britanniques. Euh, donc, euh, tout ça pour, pour montrer que finalement, euh, ce, ce, cette, euh, cette rencontre-là sur le champ militaire a été aussi un puissant euh, vecteur euh, donc de métissage qui ont venu façonner, disons, la pensée des Canadiens et, et leur manière de, de faire. Il y a le métissage ethnique aussi en Nouvelle-France qui ne peut pas être passé sous le silence. Euh, donc, euh, on, on sait que les, les sources dont on dispose, les, les, euh, les archives de baptême, de mariage, de décès, de naissance, euh, donc nous permettent d'avoir une certaine vue sur euh, le, le métissage ethnique qui s'est produit. Mais on sait que les sources sont carrément insuffisantes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de traces d'ancêtres autochtones dans la, la généalogie euh, canadienne qui ont été effacées de toutes sortes, toutes sortes de raisons. D'abord, les mariages, les unions qui étaient célébrées à l'extérieur du clergé euh, n'étaient pas enregistrés, donc à la manière du pays. Euh, souvent aussi, quand on, on, on adoptait des enfants, on faisait disparaître son origine autochtone. Quand hein? des, des, des partenaires autochtones se mariaient à un Canadien à l'intérieur du clergé, il y avait aussi des, euh, des changements de nom. Donc, euh, ce qu'on sait, c'est que les registres sont, sont très incomplets et sous-évalue largement les unions qu'il y a eu en raison, en raison du fait euh, que l'origine eth ethnique des Autochtones euh, qui avaient des noms français n'a pas été documentée dans, dans les archives. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose, euh, une sorte de chantier que j'espère je, un jour qu'on pourra réouvrir pour vraiment donner une meilleure compréhension de la, de la place des Premières Nations dans la généalogie des, euh, des Franco d'Amérique. Et euh, donc, il y a la, la démographe Mylène Vizina qui disait dans, dans les ré... que dans les régions comme le Saguenay, la Gaspésie, la Côte-Nord, c'est pas moins de 50 à 70 des Canadiens français qui auraient un ancêtre autochtone. Et euh, il y a Jacques, euh, Jacques Rousseau, donc un éminent ethnologue, qui disait que les, les Canadiens français, euh, ou 40 à 50 des Canadiens français, avait du sang autochtone. Alors, ça, c'est des, des estimations qui ont été euh, avancées par euh, différents spécialistes. Alors, euh, tout ça, c'est un peu le, le terreau pour permettre de comprendre comment, justement, il y a une culture nationale qui va émerger, euh, la culture canadienne, à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui va vraiment se confirmer au XVIIIe siècle. Donc, ce, ce, ce terreau, cette, cette, cette société euh, multiculturelle, ce carrefour culturel, euh, évidemment, il y a, il y a les, les communautés autochtones qui, elles, vont, vont demeurer euh, très ancrées dans, dans leur identité. Mais les, euh, les Français donc, devenus Canadiens, eux, vont vraiment réaliser qu'ils sont, euh, qu sont quelque chose de, de différent, euh, à la fois des Autochtones et à la fois des Français venus, euh, venus de France. Et euh, donc, on va, on va être euh, témoin d'une acculturation qui va être euh, assez inentendue pour, euh, pour la couronne française. Euh, et malgré quand même qu'il y a un héritage européen qui va, qui va subsister. Alors, euh, donc, l'Autochtone, de son côté, lui, avait peu d'intérêt à, à joindre la société, la société européenne, qui le marginalisait, qui avait, disons, peu à lui offrir. Euh, et euh, de, de, de leur côté, bien, les Canadiens euh, semblaient s'assimiler beaucoup plus facilement euh, envers les, les Autochtones, avec tout ce que je viens de, de vous parler. De, de vous partager et euh, donc en Europe, l'Autochtone le, le était plus de l'ordre d'un fantasme, tandis qu'en Nouvelle-France, c'est le, le mythe du bon sauvage, tout ça. Tandis qu'en Nouvelle-France, l'Autochtone, c'était un être qui est en chair et en os, un voisin, un partenaire, un ami, un amoureux euh, qu'on avait appris à craindre, à aimer ou euh, à connaître. Euh, donc, c'était pas, pas de l'ordre de la mythologie, mais vraiment, euh, ça faisait partie du, du quotidien, euh, donc c est, c est cette cohabitation-là. Et donc, le, le contexte d'alliance, de relative égalité entre les partenaires va favoriser un dialogue, va favoriser la remise en question dans les deux camps. Donc, en Europe, euh, les rivalités de préséance, les signes distinctifs de classe, de hiérarchie, euh, donc, paraissaient de plus en plus, aux yeux des Canadiens, de plus en plus, euh, disons, futiles, euh, superficielles. Et euh, donc, on, on va vraiment, à travers, euh, à travers le temps, euh, se, se remettre en question, puis laisser place, disons, à quelque chose de nouveau qui va émerger, euh, qui va être vraiment euh, une, une culture à la rencontre de, de ces deux civilisations-là. Euh, un élément très, très important aussi, quand même, à, à savoir, euh, qu'on qu ne dit pas assez, c'est que les, les grands idéaux de, occidentaux, là, de liberté, d'égalité, de fraternité, de la recherche du bonheur, d'une vie plus naturelle, bien, ça, résulte, ça résulte plutôt notamment du choc d'observation euh, des Premières Nations par des observateurs euh, européens, notamment les écrits de, de, du père Charlevoix qui ont été euh, des, des influences importantes pour Jean-Jacques euh, Jean Rousseau. Et donc, ça va, c est, c est, disons, les, les, ces éléments-là qui vont être observés par les Européens dans les cultures autochtones vont être vraiment des piliers de la, de la réflexion humaniste qui vont inspirer le siècle des Lumières. Alors, quand on sait ça, ça permet de comprendre, dans le fond, que la, la culture occidentale, dans sa forme moderne, en doit, doit une partie de, de, de, de ça à l'influence autochtone auprès des, des penseurs européens. Alors, ça, je pense que c'est important de, de le dire. Ça permet justement de, de redonner la place qui revient aux Premières Nations dans l'histoire euh, avec un grand H. Alors, euh, les Canadiens, à travers tout ces, toutes ces interactions-là, cette cohabitation, vont, vont remettre beaucoup de choses en cause. Donc, le, le, les rapports familiaux, la manière d'élever les enfants. Donc, en Europe, on était beaucoup plus dur envers les enfants, beaucoup plus sévères. Dans les cultures autochtones, on était beaucoup plus, euh, disons, permissifs. Euh, et on, les Canadiens vont, vont incarner beaucoup de ces, ces traits-là. Euh, donc, euh, on va remettre en cause les systèmes hiérarchiques, les artifices de la distinction sociale, les principes du pouvoir politique. Euh, donc, c'est toutes des choses vraiment qui, qui vont euh, donner, donner place à, à une culture nouvelle. Et euh, donc, finalement, l'influence autochtone va finir par affecter toutes les valeurs euh, et la personnalité du, du Canadien. Euh, donc, euh, par rapport euh, aux, aux Européens, les Canadiens se définissaient en, en, en, dans la proximité qu'ils avaient avec les Premières Nations. Et par rapport aux, aux Autochtones, aux Premières Nations, les Canadiens se représentaient généralement en étant plus civilisés, plus raisonnables, plus organisés. Alors, euh, c'était vraiment une, une sorte de conscience nationale qui, euh, qui se savait distincte des, des deux groupes mais qui se en même temps le fruit de, de, cette, de ces deux groupes-là, de, de la rencontre de ces deux groupes-là. Alors, à, à, la, à compter du 18e siècle, c'est vraiment là, comme j'ai dit, que les Canadiens vont avoir une conscience nationale qui va émerger. Et Ils ne sont pas les seuls à, à s'en apercevoir. Alors, il y, a, il y a plusieurs officiels ou officiels royaux hein, qui vont euh, remarquer que les Canadiens constituaient vraiment un peuple qui était distinct des Français avec des valeurs, des manières de faire, des, euh, des, des manières de voir la vie qui étaient très différentes de leurs homologues, de la, de la mère patrie. Euh, les autorités coloniales, autant françaises que britanniques, ont aussi à considérer les Canadiens comme un peuple qui était ensauvagé et créolisé. Donc, euh, c'est important de, de, de, aussi de, de noter ça. Pour les, les Européens, les Canadiens étaient des créoles. Donc, on n'était ni, ni Européens ni Autochtones, on était, on était un hybride des deux. C'était vraiment quelque chose qui était à la rencontre de, de, de ces deux civilisations-là. Il y a deux, euh, je m'approche de la fin ici, mais il y a deux citations d'observateurs de, de, qui, pour moi, sont très, très révélatrices euh, et qui, qui prouvent, dans le fond, la thèse que, que j'amène sur la table avec, avec le livre. Donc, la première, c'est une lettre du ministre de la Marine, Louis Philippot, à Louis XIV en 1699. Et il dit ici, on ne doit pas regarder les Canadiens sur le même pied que nous regardons ici les Français. C'est un tout autre esprit, d'autres manières, d'autres sentiments, un amour de liberté et de l'indépendance, et une férocité insurmontable contractée par la fréquentation continuelle qu'ils ont avec les sauvages. Ensuite, il y a, le, la fin du régime français, l'enseigne euh, de vaisseau qui s'appelait Pasco du Plessis, qui va dire, dans une correspondance, il va dire, les hommes passent, en parlant des Canadiens, les hommes passent pour être peu spirituels, ce qui provient de l'éducation qu'on leur donne. On les élève à peu près comme les sauvages qui ne reprennent jamais leurs enfants et leur laissent entière liberté. C'est cet affranchissement de toutes sortes de gênes et cette facilité que les Canadiens trouvent parmi les sauvages qui les débauchent les, les engagent à courir avec eux dans les bois et à vivre comme eux. Plusieurs prennent des femmes avec lesquelles ils se marient à la mode sauvage, quoiqu'ils le soient déjà dans la colonie. Par ce moyen, ils s'attirent toute confiance de ces peuplades dont ils sont regardés comme faisant partie. C'est un fait dont on m'a assuré qu'il y avait beaucoup d'exemples. Alors, pour moi, ça, c'est des citations qui ne euh, laissent pas place, disons, à, à l'ambiguïté. Euh, ils voyaient vraiment, euh, ils reconnaissaient, disons, le caractère national distinct des, euh, des Canadiens. Alors, l'identité canadienne, donc, en, en, dans le documentaire L'empreinte, peut-être certains d'entre vous ont déjà vu à la fin du documentaire, on, euh, il y aura il y Dupuis qui demande à, à Nicolas Obama-Sawin euh, qu'est-ce que c'est qu'être euh, autochtone, tu sais? et, et euh, Mme Mbobone-Sawin euh, réplique aussitôt, a dit qu'est-ce que ça veut dire d'être québécois? Bien, ce que ça veut dire, d'abord, ben, ça veut dire d'être franco-nord-américain, franco-d'Amérique. Qu'est-ce qu que ça veut dire ça en soi? Euh, Bien, ça veut dire d'être habité, donc, de, de, de deux héritages qui, euh, qui nous forment. Donc, euh, d'être habité, évidemment, d'un caractère européen-français, et d'être habité également d'une autochtone. Dans, dans sa culture. Parfois, même souvent au niveau de, de, de sa généalogie, mais disons, euh, au moins on peut s'entendre d'abord sur le caractère, de euh, l'autochtonie qui, qui habite la culture euh, québécoise, la culture euh, franco-d'Amérique. Je pense que c'est déjà un bon pas qu'on peut euh, se donner puis une sorte de, de cohésion qu'on peut se donner. Donc, au fil des décennies, la colonie canadienne va devenir vraiment une société composite qui, euh, qui affichait un caractère français qui était prédominant et euh, qui a présenté une importante dimension qui était autochtone. C'est l'historien Alan Greer qui va dire ça. Donc, au dire des administrateurs coloniaux, on percevait désormais un caractère canadien. Euh, plus que le français, le Canadien était fort, était courageux, franc, robuste, fier, insolent, euh, convaincu de sa valeur, peu maniable, ingénieux et essentiellement libre. Euh, ils étaient fiers de leurs exploits guerriers, euh, ils étaient très, donc, endurants physiquement euh, dans, dans des exploits qui, qui pourraient faire pâlir, l'observateur l'observateur moderne. Euh, ils savaient traverser le continent euh, d'un bout à l'autre en canot. Ils savaient interagir dans la bonne entente avec des myriades de peuples autochtones. Ils parlaient plusieurs langues. Les coureurs de bois pouvaient parler jusqu'à 6, 7, 8 langues. Euh, donc, euh, cette communauté canadienne a pris forme dans la vallée du Saint-Laurent. et s'est bâti vraiment un pays qui était à son image, un pays qui, euh, qui donc, avait évidemment un caractère français, mais qui était aussi habité d'une autochtonie, un attachement au territoire, à l'environnement la, la, sauvage. Et donc, être francophone en Amérique du Nord, être québécois et d'appartenir à une culture et à un héritage qui est métissé depuis ses origines. Euh, quand puis on, on parle aussi, tu sais, souvent, les, les métisses de l'Est sont attaqués parce qu'on dit qu'ils ont seulement qu'un ancêtre tu sais, de, de mille, de, de, du 7e, 18e siècle. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que cette société-là, à cette époque-là, c'est une société qui, qui avait en, en, en son sein une dimension qui était autochtone. Donc, les familles qui, qui ont donné des, des générations euh, des, des, de la progéniture, c'est des familles qui étaient métissées profondément, qui étaient canadiennes et qui étaient, donc dans, dans, un certain, euh, dans une certaine mesure, qui étaient métisses. Euh, donc, euh, ça, pour moi, c'est quelque chose de, de très, très clair. Et euh, donc, c est, c est, moi, en tant que Québécois, c'est euh, l'héritage qui m'habite, que je reconnais, dont je suis fier. Et euh, donc, être porteur de cette dimension autochtone-là, qu'elle soit enfouie ou non, parce qu'au bout, beaucoup de gens, gens aujourd'hui, elle est enfouie et, et à l'extérieur, disons, de, de notre champ de conscience. Euh, mais c'est quand même ça, être Québécois. Et euh, il y a Pierre Falado qui disait, l'histoire, c'est comme une monde, ça permet de savoir l'heure qu'il est. Moi, personnellement, je pense qu'il est temps de, de, de s'entendre, disons, sur notre récit, sur ce qui constitue ce qu'on est au niveau culturel, au niveau, au niveau national. Et, ben, c'est ça, pour moi, d'ouvrir cette porte de, de, de mémoire collective pour retrouver le souvenir de qui on était avant la conquête britannique, c'est, à mon sens, le, le prochain pas à poser pour, pour pouvoir nous-mêmes retrouver la mémoire de qui on est. Et à partir de là, je pense que est en mesure de, de, de vraiment entamer un dialogue avec les Premières Nations euh, comme elles sont aujourd'hui et de, de se diriger vers euh, cette, cette réconciliation dont on parle depuis, depuis plusieurs années. Alors voilà, ça se complète mon, mon premier, euh, non, le, le, le, le, le jet là, de, de cette présentation pour aujourd'hui.